Salut les pépiniéristes, c'est Sébastien de Thiers et -Pouce à Plévin Bon, alors on va commencer la semaine euh, un petit peu intensément Donc euh, je vais vous faire sans doute deux vidéos cette semaine Puisque j'ai au moins deux petites choses à vous parler euh, La première c'est euh, bah, que je, fais, je continue mon BRF Enfin la, la, la taille de mes arbres pour faire du BRF voilà. Et puis bah, la deuxième, bah, euh, ça va être aujourd'hui notamment euh, J'ai la stagiaire qui, est, qui revient et puis, euh, bah, je voulais vous montrer deux, trois trucs. Donc, euh, j'ai encore des clients cette semaine, surtout aujourd'hui, j'ai quelques rendez-vous. Euh, puis, euh, d'ici la fin de la semaine, puisque je suis en train de vider mes stocks. Donc, vous l'avez vu sur la vidéo où je présente la fin de mes stocks. Voilà, donc ça, c'est un peu de choses presque qui me reste. C'est-à-dire, pas grand-chose, en vrai. Donc, c'est cool. Euh, ça, va, ça va être vidé, ça va être ça de moins à planter. Et puis, surtout, euh, voilà, ce qui, ce qui est en train de me mettre un petit peu la pression, c'est ça. Voyez ça c'est des petits arbres avec des petites feuilles. Et eh ben c'est des porte-greffes qui sont en train de débourrer, ce qu'on appelle débourrer. Voilà. voilà. Ils ont picolé ce week-end et puis là maintenant ils débourrent quoi. Ouais, bon ok alors les blagues à la con du lundi matin on s'en passerait euh, tout le reste ici là c'est tout ce que j'ai encore à m'occuper pour moi donc j'ai pas encore fait mes plantations euh, ouais, j'ai encore toutes mes plantations à faire et je n'ai rien fait donc euh, mes clients sont bien lotis parce qu'ils ont, ont eu tous leurs plans pour les planter mais ce n'est pas mon cas Donc ben, il me reste tout ça à faire, voilà. Et puis ben, là-bas, il y a justement les arbres de la stagiaire. Ben, la stagiaire, euh, vu qu'elle est blessée, euh, elle est un peu cassée la stagiaire. Donc euh, ben, elle va avoir du mal à faire ses arbres. Donc on va voir comment on peut, comment on peut gérer ça. Et puis, euh, puis j'ai encore tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est des pieds mers, des nouveaux pieds mers que je me suis fait, euh, euh, qui me restent encore à planter. Donc je vais les planter dans mon verger. Je vais les planter euh, dans mon jeune verger, quoi. Et puis je vais les planter euh, également à la pépinière parce que certains sont trop petits et puis ils sont destinés à grandir. Je vous montre un petit peu. Euh... Ça c'est mon plan de jeune verger. Et je me suis mis plein d'étiquettes euh, pour euh, bah, tout le boulot qu'il y a à faire dedans. Donc, par exemple, euh, à sauver, mort, à replanter, à sauver, à reprendre, à sauver, à replanter. Euh, ça, des... Après, il y a des variétés que j'avais mal identifiées. Il y a forme à améliorer, variété à valider, à tailler, à former, variété à valider, bon etc. Bon, j'ai euh, du boulot sur une soixantaine d'emplacements. De, Donc, ça, ça fait partie des, des trucs que j'ai mis de côté pour l'instant, mais qu'il va falloir plus qu'il qu ait plus que tant que je m'occupe. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, on va gérer les quelques clients qui viennent ce matin. Et ensuite, eh ben, en parallèle, on va on va avoir plusieurs choses à faire. Il faut que je prélève mes marcottes de noisetier pour les replanter. Il faut que je bâche la serre pour euh, bah, commencer l'aménagement dedans. Vous vous rappelez la, la piscine dont je vous ai parlé Donc là, il va falloir que je commence ça. Euh, que je termine de prélever euh, les quelques boutures qui me manquaient. Pour la partie euh, petits fruits et osiers euh, de, euh, de la pépinière et puis après on va à la pépinière on va arracher tout ce qui reste à arracher on va replanter tout ce qu'on peut et on va bâcher on va bâcher pour préparer les zones de plantation des arbres dans quelques semaines voilà histoire que, euh, que ce soit un petit peu désherbé. et puis que si jamais il pleut pendant un moment bah, que je puisse quand même planter Ensuite, demain et mercredi, euh, donc vous verrez la vidéo euh, entre mardi et mercredi peut-être. Donc ce mardi, ce mercredi, je suis à tailler du bois. Donc je vais essayer de filmer aussi la partie, euh, la partie taille euh, de talus pour faire du BRF après derrière, donc d'ici la fin du mois. Et puis je vais en profiter pour vous parler pralin également. Je vais faire mon pralin, donc les, les mêmes collègues chez qui je taille le bois, ben je récupère également là-bas un peu de, de bouse de vache. Donc, euh, de la bouse de vache euh, pinoire, s'il vous plaît, bio, s'il vous plaît, euh, local, s'il vous plaît. Donc, du pralin de luxe que je vais pouvoir faire pour mes arbres. Et donc, jeudi, vendredi, bah, la stagiaire sera encore de retour par là, avec moi. Et donc, bah, on va finir les carsales, on va finir les carsales. Et puis, et puis, et puis bah, vendredi, c'est une journée client, c'est la dernière journée de... Euh, euh, livraison, euh, vente euh, ici à la pépinière de tout ce qui reste en stock. Euh, donc vendredi on va surtout être focalisé sur ça, on, va, on finira les en parallèle les petits trucs que je vous ai dit pour aujourd'hui. Donc ben, je vous dis euh, bonne semaine, moi je commence bien au taquet là, euh, je vais être rincé d'ici la fin de la semaine, mais c'est très bien, ça, ça entretient le bonhomme comme je vous avais dit avec la, la pitchoun. pas les Ni le rumex. Là, en fait, il n'y en a plus beaucoup, là. Hein. Ils vont vendre en disant levain de terre. Tu sais Il y en a qui font du, qui ah, oui, oui. du levain forestier. Ah, oui, oui, oui, oui, oui. Genre des, ar... <rire> des plants mycorhizés. <rire> ah, C'est ça. Elle colle bien hein Ouais, ça va. Un peu bien. trop, quoi, presque. Ouais, ouais. C'est bien. Ouais, magnifique très très beau très bien <rire> un arrachage action <rire> voilà tu montres un verre de terre mort il est mort, il, il, est a pas mort. il a pas été coupé pas du tout ah non il va bien il est petit On bah, va prendre un coup de, de soleil, soleil en plus là, avec le soleil qu'il y a en Bretagne. Il fallait venir hier. C'est vrai. Et avant-hier. Et avant avant-hier. Que... Bon bah la zone bouture est prête. Est prête. Et la partie où vont venir les arbres a été bâchée pour quelques semaines avant de venir mettre les arbres greffés bientôt. Le reste sera mis en BRF et en engrais vert. Donc voilà, une, une belle journée qui s'achève, on a pas mal bossé, on a mis, bah comme vous l'avez vu sur la vidéo, on a mis en place des bâches, on a, on a fini de tous les arrachages, voilà ça y est, il n'y a plus de petits fruits en pépinière, donc euh, retour d'expérience là-dessus, euh, bon j'en reparlerai sur l'organisation, je peaufine tous les ans mais euh, déjà ce que je peux vous dire là à chaud c'est que euh, j'aurais bien aimé mettre cette bâche là qui va me permettre de désherber la zone de plantation des arbres aux fruitiers. j'aurais bien aimé la mettre euh, bah, déjà plus tôt peut-être en début janvier ou mi-janvier il, il y a un mois, un mois et demi histoire que quand je vais planter dedans c'est à dire dans trois semaines à peu près que le désherbage soit un peu plus efficace donc là c'est quand même bien désherbé globalement donc ça va pas m'embêter mais euh, ça aurait pu le retour par rapport à ça c'est que ça aurait été bien de, de faire tous mes arrachages plus tôt voilà mais bon j'avais pas forcément la place en jauge c'est comme ça peut-être qu'un jour j'investirai dans une seconde jauge euh, pour me permettre d'avoir euh, un peu plus d'espace de stockage parce que les petits fruits mine de rien quand on en a euh, 6000 5000 6000 ça prend beaucoup de place et là j'en avais que 3000 donc euh, fin d'année je... <rire> je vais avoir ça à gérer ça va être encore plus dur donc, euh, donc euh, bah, je vais m'organiser, hein, c'est comme ça. Pour finir cette euh, première journée de la semaine, euh, où il y a encore beaucoup de choses à faire, je voulais juste vous montrer, parce que là je vais les prélever pour les replanter très rapidement, les marcottes de noisetier que je n'ai toujours pas prélevées. Euh, et donc évidemment je n'ai toujours pas euh, planté. Donc euh, marcotte de noisetier, alors moi je l'ai fait directement au pied de mes gros noisetiers bien installés et je vous montre ça vite fait sur une première partie vous verrez un petit peu comment je mets en place les marcottes au fur et à mesure donc ça sera une première étape en juin euh, et puis la deuxième après en novembre pour l'arrachage normalement mais surtout euh, comment je prépare des marcottes sur des pieds mers donc là je suis en train de me préparer des petites bordures que je vais me faire pour mettre tout autour de mes zones de marcottière hein, des petites bordures euh, voilà, qui me permettront de garder en fait, le BRF là c'est du BRF que j'ai mis voilà, et donc une, un, un oiseau-tier marcoté c'est tout simple c'est en fait on vient euh, en juin hein, sur des jeunes tiges donc là je vais les préparer justement pour faire des, ma des nouvelles marcotes, en juin, on vient autour d'une jeune tige comme ça là, on vient mettre un lien, donc là celui-là ils en ont, je vais les prélever justement euh, on vient mettre un lien euh, métallique notamment, un petit fil de fer un peu serré mais pas trop, en juin sur les jeunes bois qui ont démarré et on recouvre après de BRF, de choses comme ça, alors euh, du coup ça, ça peut être euh, facilement retiré avec les oiseaux, donc du coup c'est bien de mettre des petites bordures, donc ce que j'ai pas fait cette année, ça a quand même marché, mais il euh, faut faire attention, donc je vais me faire des petites bordures, et ensuite, ben, ça donne, hop, je me recule parce que j'en ai quand même prélevé quelques petits, voilà, je les ai mis là en attendant, hop, vous voyez, alors celui-là, il n'a pas beaucoup de racines, ça va être repiqué, hein. Donc ça ça repart un an en pépinière. Mais euh... Tac. vous voyez bah Celui-là est vraiment très beau. Je vais retailler propre quand même en dessous. Donc voilà une marcotte de noisetier, Donc bah, je vous en parlerai tout au long de l'année. Je vais prélever déjà celle-là et toutes celles que j'ai fait sur mes différents gros noisetiers donc euh, bah sur ce je vous souhaite une bonne semaine euh, comme la période des greffes commence, la période des greffes de printemps commence je vous invite à euh, regarder ma vidéo que j'ai faite de l'an dernier sur la greffe à l'anglaise compliquée où que j'ai intitulée greffe à l'anglaise compliquée 95% de réussite donc ça fait partie de la première partie de comment arriver à ces 95% de réussite évidemment c'est pas la greffe qui fait tout la greffe ne fait pas tout euh, donc il y aura le suivi qui va suivre et que je suis en train de monter justement pour, euh, pour vous le mettre à disposition assez rapidement euh, histoire que vous l'ayez à disposition euh, pour avril quoi donc euh, voilà la greffe vous pouvez regarder ma vidéo euh, c'est une vidéo qui dure un peu plus d'une demi-heure où je présente euh, tout de A à Z alors, bon, j'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo qui me disent qu'elle est vraiment très bien faite, bien expliquée. Euh, enfin, voilà, ça... Bon, donc, du coup, bah, merci déjà à ceux qui l'ont trouvée chouette. Et, et donc, bah, je vous invite à nouveau à la regarder pour, euh, pour vous remettre dans le bain. Parce que bah, c'est la période, ça y est, on greffe, c'est parti. Hein Alors, euh, bonne greffe à tout le monde, faites attention à vos doigts, bien sûr. Et, euh, et je vous dis, bah, je vais sans doute faire une deuxième vidéo à la fin de la semaine, donc je vous dis euh, à la fin de semaine, à vendredi ou samedi. Can I know?